Bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce, ce webinaire de, de midi 30. Euh, donc je suis Hélène, euh, Hélène Vera, enseignant-chercheur à l'ENSFEA, et j'ai le plaisir euh, de présenter ce webinaire « Comprendre ses élèves » qui durera euh, 40 minutes. Alors Tout d'abord, euh, pendant une vingtaine de minutes, nous écouterons euh, Audrey Murillo qui fera une conférence euh, intitulée euh, « Point de vue des élèves sur leur bien-être en classe ». Audrey est une enseignante chercheure en sciences de l'éducation et de la formation à l'ENSFEA. Elle est également membre du laboratoire de recherche UMR-EFTS. EFTS qui veut dire éducation, formation, travail, savoir. C'est un laboratoire associé à l'ENSFEA et à l'Université toulouse jean Jaurès. Audrey est également autrice d'un ouvrage récent intitulé « Prendre un bon départ avec ses classes ». Et un ouvrage qui traite des... Euh, des pratiques des enseignants début d'année scolaire avec des conseils pratiques éclairés par euh, des résultats de, de, de recherche en sciences de l'éducation et de la formation. Alors, dans un deuxième temps, Audrey Murillo répondra euh, à vos questions à l'issue de sa conférence. Et enfin, un dernier mot euh, à ce, ce webinaire. Hein, le, le dernier mot sera donné à Isabelle Lobello, qui est professeure documentaliste euh, au LECTA d'Oseville à côté de Toulouse, membre du groupe d'animation et de professionnalisation qu'on appelle le GAP-10. Voilà, il nous fera part de son point de vue. Il aura donc le dernier mot pour ce webinaire. Donc, Sans plus tarder, je laisse la parole à Audrey Murillo pour sa conférence. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler des élèves, des, des lycéens et nous allons nous intéresser à leur bien-être en classe, leur bien-être en cours en fait. Donc, comment va se dérouler euh, cette, euh, cette présentation euh, Tout d'abord, je vous raconterai l'origine de cette recherche. Euh, je présenterai ensuite quelques résultats de recherche antérieurs qui portent sur le bien-être des élèves et je préciserai euh, l'approche qui a été à no la nôtre avec euh, des éléments de méthode, bien sûr les résultats et je terminerai par une conclusion. Alors, l'origine de cette recherche, comment est-elle née Elle a pris sa source dans le Master MEF, le Master Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation de l'ENSFEA. Et dans le cadre de ce Master, les étudiants réalisent un mémoire d'initiation à la recherche. Avec Julie Blanc et Hélène Vérac, on propose aux étudiants de réaliser leur mémoire sur le vécu des élèves. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. Alors, l'an dernier, c'était la rentrée 2020. C'était une période particulièrement éprouvante, particulièrement stressante, notamment pour les élèves, et une étudiante, Séverine Berquin, qui était aussi enseignante stagiaire en sciences économiques, sociales et de gestion, cette étudiante a souhaité prendre le contre-pied de l'ambiance générale et a voulu enquêter sur le bien-être des élèves en classe. Donc, j'ai eu le plaisir d'encadrer son mémoire. Elle a obtenu des, des débuts de résultats tout à fait intéressants. Elle était également très motivée pour poursuivre le recueil de données. Donc, toutes les deux, nous avons complété son recueil de données initié durant ce mémoire et, euh, afin d'obtenir des, des résultats plus robustes. Et nous avons soumis un article à une revue scientifique, donc en sciences de l'éducation. Donc, on a un article en cours d'évaluation. Donc, vous avez là des résultats présentés en avant-première, si je puis dire. Alors, Il y a plusieurs modèles pour, pour appréhender le, le bien-être en général ou le bien-être des élèves en particulier. Euh, je vous renvoie au rapport du CNESCO sur la qualité de vie à l'école hein, qui est disponible en ligne et qui présente très clairement plusieurs de ces modèles. J'en ai choisi ici un, euh, le modèle de Konu et Rimpela qui sont des sociologues finlandais euh, qui ont euh, un modèle euh, qui a l'avantage d'être assez intégratif, assez large et qui porte sur le bien-être spécifiquement à l'école, le bien-être des élèves. Donc Pour eux, le bien-être des élèves dépend de quatre dimensions. Euh, la première est l'état de santé de l'élève qui concourt à, à son bien-être. La deuxième dimension est le fait d'avoir. Alors, avoir quoi Avoir un environnement matériel, avoir un environnement d'apprentissage adapté. Troisième dimension, le fait d'aimer, d'être aimé, qui passe notamment par des relations positives à la fois avec les camarades et les adultes de l'établissement. Et quatrième dimension, le fait d'être. Alors, être, ça renvoie à l'accomplissement personnel de l'élève, au fait qu'il puisse faire ses propres choix, qu'il soit encouragé, qu'il se sente capable. Et tout ceci étant bien sûr inscrit dans un environnement plus large dans lequel se trouvent l'élève et l'établissement, donc avec une influence de la famille, de la société, de la communauté, etc. Euh, le rapport du CNESCO sur la qualité de vie à l'école nous permet aussi de faire un focus un peu plus précis sur le niveau du cours. Avec euh, Agnès Florin et Philippe euh, Guimard, nous pouvons euh, mettre l'accent sur euh, plusieurs travaux qui sont issus de différents pays euh, et qui portent sur le, le bien-être des élèves en classe, en cours. Donc là, on voit que dans différents contextes, euh, des, des facteurs qui, euh, qui alimentent le bien-être des élèves en classe sont notamment les suivants. Euh, le soutien pour les élèves, le fait de soutenir les élèves, euh, le fait de mettre en place des conditions qui font que les élèves se sentent respectés et en sécurité, le fait de leur proposer des activités stimulantes et de faire en sorte que les règles de vie de classe soient claires pour eux. Alors ces, ces résultats sont déjà bien, bien éclairants et aujourd'hui nous allons essayer de, de les préciser, de les détailler en nous centrant sur les lycéens d'aujourd'hui ou de l'an dernier exactement en France. Alors, notre approche est la suivante. Nous nous demandons quels sont, selon les élèves, les moments de cours durant lesquels ils ressentent du bien-être. Et pour avoir un point de vue complémentaire, nous demandons également aux enseignants quels sont, selon eux, les moments de cours durant lesquels leurs élèves ressentent du bien-être. Donc, nous avons plusieurs parties prises. Le premier parti pris est celui d'appréhender le bien-être subjectif des élèves. Donc, le bien-être tel qu'il est ressenti et exprimé par les élèves eux-mêmes. En cela, on n'est pas sur la même approche que euh, des questionnaires qui ont pour but d'appréhender le bien-être objectif, c'est-à-dire un bien-être euh, appréhendable au moyen d'indicateurs qui sont objectivables, qui sont quantifiables, par exemple, à une échelle plus large, ça peut être le revenu moyen, l'accès aux soins, à l'éducation, etc. Euh, un Deuxième parti pris, euh, c'est un parti pris situationniste, c'est-à-dire qu'on se centre vraiment sur des situations précises, sur des moments précis. On se dit que euh, le bien-être d'un élève peut varier énormément au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année. Euh, donc, on, on demande à l'élève de sélectionner des situations qui, selon lui, euh, sont particulièrement associés à, à du bien-être lors de cours. Et enfin, notre approche est inductive, c'est-à-dire qu'on euh, ne pose pas a priori une définition du bien-être, mais euh, on va la construire à partir de, euh, des éléments que les, les élèves nous apportent dans les, les entretiens. Alors, pour ce qui est de la méthode, donc vous avez compris qu'il s'agit d'entretiens qui ont été menés avec des élèves, 22 élèves et des enseignants au nombre de 16. Aux élèves, nous leur avons demandé de nous parler d'un moment précis où pendant un cours, ils ont ressenti du bien-être. Et nous avons posé la même, chose, la même question aux enseignants en leur demandant, selon eux, quels étaient les moments où un ou plusieurs de leurs élèves ressentaient du bien-être en cours. Donc, chaque élève, chaque enseignant a évoqué une ou plusieurs situations de classe. Euh, on a enquêté auprès d'élèves et d'enseignants de filières générale et technologique, de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, euh, et les élèves étaient de la seconde euh, au BTS, sachant que les élèves ayant été plutôt interrogés en début d'année, les élèves de BTS s'exprimaient sur leur vécu euh, les années précédentes, sur des situations de bien-être les années précédentes au lycée. Euh, donc 14 filles, 8 garçons pour les élèves, 10 femmes, 6 hommes pour les enseignants, euh, on a demandé aux élèves euh, s'ils se considéraient être euh, parmi les élèves qui avaient les meilleurs résultats de leur classe, ou plutôt moyens, ou plutôt moins bons, afin d'appréhender euh, assez grossièrement hein, leur, leur niveau scolaire. Et euh, les, les enseignants, quant à eux, étaient de disciplines diverses, avec euh, des, des anciennetés diverses également. Euh, alors, les, les premiers entretiens qui ont été menés ont d'abord été très détaillés, avec euh, beaucoup de relance et de, de précision. Puis, au fur et à mesure des, que les entretiens ont, ont, se sont déroulés, on est arrivé à une forme de saturation des données, dans le sens où euh, ce sont les mêmes catégories de discours qui avaient tendance à revenir. Donc, dans un second temps, les entretiens ont été euh, plus succincts et euh, avaient moins besoin d'être euh, aussi détaillés. Alors, on en arrive aux au, au résultats. Pour construire les résultats, nous avons catégorisé les éléments de discours des élèves dans un premier temps par thématique. Euh, pour les, les 22 élèves, on a relevé les éléments de discours qui décrivent les caractéristiques des situations de cours dans lesquelles ils ont ressenti du bien-être. La grande majorité de ces caractéristiques relèvent directement des pratiques et des choix des enseignants. C'est déjà un premier résultat important, hein, le, le poids de l'enseignant dans le bien-être des élèves en, en classe. Et on a fait le choix de, de centrer notre présentation d'aujourd'hui sur ces éléments, sur ce qui relève des, des pratiques et des, des choix des enseignants dans les situations de cours dans lesquelles les élèves disent ressentir du bien-être. Donc, ça donne 174 éléments de discours pour les élèves, pour les 22 élèves donc interviewés. Ces 174 éléments de discours ont été regroupés en quatre thématiques qui sont donc les suivantes que vous voyez à l'écran. La participation, le fait que les élèves participent oralement au cours. Euh, deuxième thématique, le fait que euh, le cours soit ressenti comme clair, comme compréhensible par les élèves. Troisième thématique, la relation, le fait que la relation entre l'enseignant et les élèves soit vécue comme positive. Et euh, quatrième thématique, donc vous voyez qu'elle a un poids un peu moins important euh, que les autres, qui est euh, la réussite, Alors le fait que les élèves soient en situation de réussite, d'apprentissage. Euh, euh, ces quatre thématiques euh, peuvent faire écho euh, au, au modèle de, de Kono et Rimpella. Hein. On voit que les deux premières thématiques peuvent renvoyer au fait d'avoir des conditions d'apprentissage euh, propice, donc euh, le fait de pouvoir participer, euh, de, de pouvoir euh, euh, suivre un cours qui est clair, structuré, etc. La deuxième euh, thématique de Konou Rimpela, euh, aimer, euh, fait référence à la relation et euh, la réussite peut être associée au fait euh, d'être, euh, notamment avec tout ce qui est accomplissement euh, personnel. Euh, ça, c'est côté élève, c'est ce qui ressort de façon large et qu'on va détailler par la suite. Côté enseignant, donc là, on est sur les bâtons orange, on a repris les mêmes catégories que pour les élèves et on voit qu'il y a des petites disparités. Alors, on voit que la participation est toujours prégnante dans ce que les enseignants perçoivent des situations de bien-être en classe pour les élèves. On a une sous-estimation par rapport aux élèves de, de tout ce qui est euh, clarté et, et compréhension du cours. Et puis, on a une nouvelle catégorie qui apparaît, qui n'a pas été mentionnée explicitement par les élèves, mais qui l'est euh, par presque la moitié des enseignants. C'est le fait que les élèves soient dans une situation où il n'y a pas trop de pression, où il n'y a pas une grande pression à travailler. Donc, on en reparle juste après quand on détaille euh, ces, cette thématique. Donc... Pour la première thématique, qui est la, la participation, c'est vraiment la dimension qui est évoquée par tous les élèves et par la grande majorité des enseignants. Qu'est-ce que les élèves mettent derrière euh, voilà, on, on va découper ça en quatre sous-thématiques. Euh, tout d'abord, la, la première, c'est le fait que les élèves soient sollicités à l'oral par des échanges, des débats, euh, des exposés. Donc ça, c'est apprécié, on le voit, par 68 des élèves interrogés. Alors, si vous faites le total des pourcentages, c'est normal que ça dépasse 100, puisque un élève a pu évoquer plusieurs dimensions dans, dans un seul entretien. La, la deuxième sous-thématique, c'est le, le travail en groupe. Les élèves décrivent alors la posture de l'enseignant comme plutôt en retrait, mais qui s'assure que les élèves avancent, qui s'assure de pouvoir apporter de l'aide si les élèves en ont besoin. Troisième sous-thématique, on voit aussi que les élèves apprécient de pratiquer, de manipuler. Alors, il y a tout ce qui est utilisation du microscope, dissection, etc. Mais aussi tout simplement, par exemple, manipuler des étiquettes qu'il faut classer selon un certain ordre. Les élèves ont cité différents types de situations dans lesquelles ils avaient pu se sentir bien selon leur point de vue. Et donc, la quatrième sous-thématique, c'est euh, l'utilisation d'outils ludiques, alors qu'ils soient numériques ou non. Euh, certains élèves pointent bien qu'il n'y a pas que l'outil qui compte, qu'il y a aussi la façon de l'utiliser. Par exemple, une élève dit apprécier des petits quiz interactifs qui sont faits avec une enseignante, mais pas du tout euh, le même outil qui est utilisé pour obtenir des notes à gros coefficient avec un autre, un autre enseignant. Donc, on voit que la dimension participative est largement associée euh, au bien-être pour les élèves et, euh, et du point de vue des enseignants également. Alors, euh, on peut faire quelques croisements, même si on n'a pas énormément d'élèves dans, dans notre échantillon. Donc, ce sont des, des tendances. Hein. Euh, on voit que euh, les élèves qui apprécient le plus d'être sollicités ou que l'enseignant sollicite la, les élèves à l'oral de façon individuelle, ce sont plutôt les élèves qui se décrivent comme forts ou comme n'ayant pas de problème pour suivre la matière. À l'inverse, les élèves qui apprécient de travailler en groupe, ce sont plutôt les élèves les plus faibles de leur classe. Donc ça, ça peut sûrement s'exprimer par l'aisance des élèves dans la prise de parole en public, par la confiance qu'on a en ces prises de parole. Donc, voilà pour l'aspect participation des élèves. Euh, le deuxième aspect, c'est le, le fait que le cours soit clair et compréhensible. Donc, les élèves disent apprécier quand les enseignants font des efforts pour que les élèves comprennent bien le cours. Alors, on a par exemple Lorenza, on a changé le nom, hein, qui dit, euh, avec cette prof, on n'a pas peur de dire qu'on ne comprend pas. Elle s'intéresse vraiment au fait qu'on comprenne. C'est hyper mignon de sa part. Euh, deuxième sous-thématique, alors ça c'est assez surprenant par rapport à, à la revue de littérature qu'on avait pu faire. Euh, ce, les, les élèves expriment qu'ils se sentent bien au moment où il n'y a pas besoin de prendre des notes en même temps qu'on doit suivre le cours. Là, prendre des notes, c'est un moment qui met en difficulté certains élèves qui ne participent pas à leur bien-être. Donc, on a plusieurs élèves qui évoquent la modalité euh, compléter un texte à trous hein, euh, et qui disent, euh, euh, ça permet de réfléchir en même temps qu'on écoute, ça permet de bien suivre le cours, de rester plus concentré, d'éviter d'écrire de, des erreurs et donc de faciliter euh, les révisions. Troisième sous-thématique, dans le même ordre d'idées, finalement, des élèves disent se sentir bien lorsque le cours est bien structuré, qu'ils arrivent à repérer où ils en sont et ce qui facilite aussi pour eux les révisions. Et enfin, dans une moindre mesure, on voit que les élèves disent apprécier les moments où ils perçoivent bien l'utilité du cours, l'utilité pour la vie quotidienne ou pour leur futur métier. Je passe à la troisième thématique, donc, qui est la question de la relation. La relation euh, enseignant-élève, hein, c'est vraiment la relation qui est la plus euh, mentionnée par, par les élèves. Euh, ben, tout d'abord, les élèves évoquent beaucoup euh, les profs sympas. Alors, on voit que les, les enseignants évoquent moins ces euh, catégories-là, cette catégorie de la relation, ben, peut-être parce que euh, les élèves resituent euh, leur, euh, euh, leur moment de bien-être dans un contexte avec un enseignant particulier dont ils euh, nous parlent. Ce n'est pas le cas des enseignants avec qui euh, nous sommes entretenus. Donc, c'est quoi un prof sympa pour euh, les élèves Ce qui ressort, c'est l'aspect humain. Euh, on a Richard qui nous dit, euh, ils sont, euh, ils, ces profs-là, ils ne se comportent pas que comme des profs, mais aussi comme des humains. Et euh, des profs qui considèrent les élèves comme des êtres humains à part entière. Donc une relation d'humain à humain. On voit qu'il euh, y a des enseignants qui ont des affinités a priori avec les élèves. Euh, un élève évoque par exemple un enseignant qui est jeune et geek, avec qui il va avoir des sujets de conversation euh, en dehors du cours. Mais euh, on a aussi un autre élève qui nous parle euh, d'une enseignante qui est, je cite, « comme une vieille tante à fond dans le social ». Donc On voit qu'il qu y a différents profils d'enseignants euh, jugés comme sympathiques par, par les élèves. Quand les élèves évoquent qu'un enseignant est sympa, ils évoquent euh, très rapidement aussi pour euh, nombre d'entre eux que euh, l'enseignant sait poser des limites, euh, qu'il sait aussi se montrer, je cite, sévère ou je cite, qu'il sait mettre des coups de pression. Donc, clairement, on voit que tenir le cadre de travail n'empêche pas euh, la sympathie et bien au contraire. Euh, troisième sous-thématique, on a euh, plus de la moitié des élèves qui ont euh, euh, évoquer euh, le fait qu'ils se sentent bien lorsque l'enseignant lui-même euh, montre qu'il s'investit, montre qu'il a plaisir à enseigner, montre sa motivation, Donc comme s'il y avait euh, un effet miroir entre euh, l'enseignant euh, et, et l'élève. Et enfin, dernière thématique évoquée aussi par plus de la moitié des élèves, c'est l'humour. Alors, ils apprécient euh, soit que le prof fasse de l'humour, euh, Jules précise, mais on reprend vite le fil du cours, hein. Donc, le prof qui fait de l'humour ou qui se joint au rire des élèves. Euh, donc, on a une, un extrait d'entretien avec Marie qui est assez parlant, qui dit « j'aime pas vraiment la physique, mais c'est un cours où j'ai envie d'aller parce que le prof rigole vraiment avec nous. Ça donne envie de faire de la physique, en fait. C'est allié travail et rigolade. » Donc, on voit que vraiment dans certaines ambiances de classe, euh, le, la rigolade, comme le dit Marie, ne prend pas le pas sur le travail mais euh, aide les élèves à, à travailler, finalement. Euh, quatrième dimension, c'est la, la réussite. Euh, alors, on le voit dans une moindre mesure pour les élèves, qui ne sont pas une majorité à évoquer euh, ce, cette dimension-là, mais ils sont quand même euh, quelques-uns à le faire. Euh, les élèves évoquent le fait de, que d'être en situation d'apprentissage ou de réussite euh, alimente leur bien-être. Donc, on a par exemple Matisse qui parle de la façon dont il a appris comment un muscle se contractait. Il dit, j'étais stupéfait, j'étais tout heureux d'apprendre ça. Euh, voilà, d'autres élèves expriment que quand on répond juste, on a 20 sur 20, mais ils sont heureux d'avoir des bonnes notes. Euh, ils sont aussi euh, parfois valorisés par des compliments, des encouragements des enseignants. Donc, ça, on voit que c'est évoqué par un faible nombre d'élèves, mais euh, davantage par, euh, par les enseignants. Et donc, le dernier point, vous rappeler rappelez, réduire la pression à travailler, ça, c'est un point qui est euh, évoqué euh, uniquement par certains enseignants, mais par aucun élève explicitement. Alors, quand on voit que les élèves évoquent surtout des situations euh, orales, basées plutôt sur l'oral que sur l'écrit, on se dit que c'est peut-être euh, compatible euh, avec certaines situations de bien-être perçues par les élèves, mais euh, voilà, on, on voit là qu'il peut y avoir un, un écart entre les, les représentations qu'ont les enseignants des situations de bien-être en classe de leurs élèves et ce qu'en disent les élèves finalement. Alors après vous avoir présenté ces différentes thématiques, j'en arrive à la conclusion. Il me semblait que ça pouvait être intéressant de réfléchir en contraste. Quelles sont les situations qui ne sont pas évoquées par les élèves Alors d'abord, la chose la plus évidente, c'est... Les situations inverses à un cours qui serait descendant, qui ne serait pas clair, qui ne serait pas compris, avec un enseignant qui serait distant. Bon, ben là, on, on voit que ce ne sont pas les situations qui, euh, qui euh, génèrent le plus de bien-être chez les élèves. On n'a pas eu aussi, alors ça a été évoqué une fois par un seul élève et encore, ce n'était pas vraiment clair que ce soit dans ce sens-là, mais on n'a quasiment jamais des situations de bien-être contre l'enseignant. On n'a pas de situation de bien-être aux dépenses de leur enseignant. Donc, euh, voilà, l'élève qui serait bien quand il fait autre chose que ce que l'enseignant demande, euh, ce n'est pas quelque chose qui a été euh, évoqué. Euh, il, il semble qu'il y ait plutôt bien-être des élèves quand il y a une convergence des préoccupations de l'enseignant et des élèves. Et puis, les élèves n'ont pas évoqué non plus de, de situations vraiment spécifiques et dédiées au bien-être, type méditation, sophrologie, euh, yoga, alors soit parce qu'ils ne les ont pas vécues, euh, soit parce que c'est vraiment euh, marginal et, euh, et voilà, ça pose la question aussi de l'influence sur, sur le bien-être de l'élève. Euh, donc, ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que euh, bien-être et apprentissage semblent converger. Ça, ça va plutôt dans le sens, ça, ça va complètement dans le sens d'études de, de, antérieures qui montrent qu'il n'y euh, a, y a pas de, de, de divergence entre bien-être et apprentissage. Euh, si on doit aboutir à une définition du bien-être à partir du point de vue des élèves en classe, on pourrait dire que pour ces élèves-là, ce sont des moments qui sont riches, riches en termes de relations, riches en termes d'interaction et de compréhension. Et ces, ces trois éléments-là semblent définir des moments de bien-être en classe pour les élèves. Je peux préciser qu'il n'y a pas de spécificité enseignement agricole repérée par rapport aux réponses des élèves d'éducation nationale. Et enfin, alors est-ce que si on enquête sur le bien-être, on participe à faire du bien-être une norme, alors une norme positive hein, qu'il s'agirait d'atteindre euh, J'ai un a priori favorable à l'idée de mettre en place des conditions qui favorisent le bien-être des élèves, hein, d'autant plus qu'on voit bien que ce bien-être peut tout à fait être associé aux apprentissages des élèves. Mais euh, peut-être qu'il ne s'agit pas que le bien-être à l'école soit une fin en soi, hein, qu'il ne s'agit pas de prôner un bien-être inconditionnel, mais plutôt un bien-être qui euh, soit un minima compatible avec euh, l'engagement dans les apprentissages, voire qui soit même un levier, et on voit que ça semble possible, un levier pour favoriser ces apprentissages. Hélène, je te cède la parole. Oui, et donc euh, moi, je vais transmettre donc les, les questions euh, qui vont arriver, on a peu de temps mais donc il y a une première question sur les aspects euh, méthodologiques de la recherche et le côté inductif euh, quelqu'un se demande enfin te demande euh, si tu as utilisé vous avez utilisé des, des thématiques hein, euh, pour analyser le corpus euh, mais si c'est le cas est-ce que ça n'implique pas un biais euh, notamment par rapport à l'idée euh, voilà, d'induction pour définir le bien-être et euh, donc avec une demande au final de définir cette notion de, de bien-être Oui, alors les, les thématiques, elles ont émergé des entretiens. Donc, on a fait une analyse thématique, ça, ça, ça renvoie par exemple à des travaux de Bardin euh, qui font que, ben, on, on, on a transcrit les entretiens et à partir de ces entretiens qui sont transcrits, on repère des termes, des idées qui reviennent et qu'on amalgame, qu'on agglomère et qui font des catégories, puis des surcatégories. Donc, ça vient vraiment des propos des élèves. Donc, c'est en ce sens-là que c'est inductif. Alors, c'est vrai que finalement, euh, a posteriori, on voit qu'il y a un lien avec les travaux de Conon et Rimpela sur le être, aimer, avoir. Mais ça, ce n'était pas un a priori qu'on avait. C'est arrivé ensuite. Et du coup, Hélène, sur la définition du bien-être, tu peux me préciser Oui, mais c'était un peu la, la fin de la question. Euh, comment est définie finalement la, la, cette notion de bien-être Ouais, du coup, voilà, Si on se base sur les, vraiment les, les propos des élèves, ou en tout cas sur ce qu'ils nous disent hein, de, de leur bien-être, euh, on, on peut dire que ce sont des situations qui sont à la fois riches du côté de, de la compréhension du cours, hein, qui, il faut qu'il soit clair pour qu'ils soient dans une situation de bien-être, riches en termes d'interaction aussi, il faut qu'on leur propose d'échanger entre eux, de s'exprimer, etc., et euh, riche en termes de relations, de relations avec, avec l'enseignante. Ça, ça semble émerger de, de, ce peut, de ce que les élèves ont pu nous dire. Alors, il y a une, une remarque sur le fait, euh, quelqu'un qui se demande si euh, ce petit échantillon, ce minuscule échantillon euh, concernant les élèves ne relativise pas euh, grandement les, les résultats. Oui, alors on est, on est en sciences humaines et sociales. La question de l'échantillon, c'est une vraie question. Alors, 22 élèves, 16 enseignants, euh, vous pouvez considérer que c'est minuscule. Moi, je ne considère pas que c'est minuscule. Le, le critère qu'on a, qu a pris pour arrêter de mener des entretiens avec Séverine, c'était la saturation des données. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, alors c'est vrai qu'avec 9 entretiens, on voyait qu'on apprenait des nouvelles choses à chaque nouvel entretien. Au bout de 14, 15, 16 entretiens, on voit que ce que nous disent les élèves, euh, ben finalement on l'a déjà entendu d'une manière ou d'une autre dans les entretiens précédents donc c'est vrai que ça peut relativiser les pourcentages qui sont plus des indications euh, de masse plutôt que des pourcentages à prendre à, à 1% près mais, euh, mais en termes de ce qui existe et ce que les élèves en disent euh, là, euh, voilà, c'est pas sûr que si on avait euh, fait 80 entretiens de plus on aurait davantage de thématiques qui soient apparues alors, cette personne remarque aussi qu'il n'y a pas, pas d'élèves en bac pro et que les élèves sont volontaires. Oui, tout à fait. Vous avez raison de préciser, ce sont des élèves qui sont volontaires qui ont accepté de, de, de parler avec nous. Euh, heureusement, on a quand même des élèves de différents niveaux. Euh, assez bien représenté d'ailleurs et euh, volontairement voilà, on n'a pas, euh, pas fait l'enquête auprès d'élèves en bac pro, on s'est dit que c'était peut-être une autre recherche, parce que là encore qui trop embrasse peut-être mal étreint ou il aurait fallu faire peut-être 15 entretiens de plus 20 entretiens de plus et en cette période de pandémie c'était pas si évident que ça on a dû faire quelques entretiens par téléphone à un moment où c'était compliqué d'aller dans les lycées donc, euh, voilà, Bac Pro, c'est une autre étude et à voir si ce sont des résultats semblables ou spécifiques à, à des situations d'enseignement professionnel ou à ces élèves-là. Alors, quelqu'un euh, se demande euh, par rapport au fait qu ait, que ce ne soit pas spécifique à l'enseignement agricole, hein, euh, mais euh, n'y aurait-il pas plus de bien-être hein, chez les élèves de l'enseignement agricole euh, versus euh, en lycée d'enseignement général euh, technologique de l'éducation nationale et alors là, euh, cette recherche ne permet pas de dire ça parce qu'on ne leur a pas posé la question comme ça. On leur a juste demandé de sélectionner les situations dans lesquelles ils se sentaient bien. À l'éducation nationale, les élèves ont des situations dans lesquelles ils se sentent bien. À l'enseignement agricole aussi. Donc, euh, on ne va pas pouvoir utiliser cette recherche pour pouvoir dire ça, mais c'est une possibilité. Peut-être une dernière question. Euh, le, la bienveillance et le bien-être ont-ils un impact sur l'effort et la rigueur de l'élève euh, L'effort et la rigueur de l'élève s'amenuisent-ils au profit du bien-être D'accord, donc ce serait l'idée que, que plus les... mieux les élèves sont, moins ils, ils seraient rigoureux, moins ils feraient d'effort peut-être. Euh, Bon, là, ce n'est pas vraiment ce qui ressort de, de ces résultats-là. Euh, les élèves ne nous disent pas on se sent bien quand on ne fait rien, quand on apprend rien. Euh, ils nous disent qu'ils se sentent bien quand ils peuvent participer, quand ils peuvent comprendre, etc. Euh, ensuite... Euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a des travaux, je pense aux, aux travaux d'Olivier Vors qui montrent que parfois c'est important aussi de, de ménager des moments où il n'y a peut-être que du bien-être et moins d'apprentissage pour ensuite pouvoir solliciter les élèves sur des moments plus exigeants parce qu'on ne peut pas être dans l'effort et dans l'exigence euh, 7 heures par jour. Donc, euh, peut-être qu'il y a des, des, des choses à penser du côté de l'alternance de, de moments où le bien-être est, euh, dans dans, est de la priorité et puis des moments où euh, on est sur l'effort et puis on accepte d'être moins euh, dans le bien-être. Et je vois que Séverine Cé Berker a pu se connecter. Et, et merci, Séverine, d'intervenir de, de, de, et de dire au contraire, le bien-être motive et, et euh, donne envie de s'investir. Bon, mais merci pour... Euh pour ces échanges. Euh, donc, euh, on, on tient les délais en demandant à, à Isabelle euh, Lobello de, de. Voilà, le, le dernier mot, non pas par les chercheurs, mais par, euh, par les professionnels de l'éducation. Isabelle. Oui, tout d'abord, je remercie Audrey et Hélène d'avoir invité à ce, à ce webinaire pour que je puisse réagir. Euh, le bien-être, vaste question. Quand, euh, donc je suis professeure documentaliste, j'ai ce double profil, à la fois enseignante et, et documentaliste, Donc, avec la gestion aussi d'un lieu et la gestion de, de, de, de classe. Et, et cette question du bien-être, je la retrouve à la fois et en classe et dans le lieu de centre de documentation et d'information. Euh, quand j'ai lu l'étude, le résultat de l'étude, euh, je me suis dit, waouh, <rire> c'est ça le ressenti des élèves donc, ça veut dire que l'enseignant doit être un super-héros, une super-héroïne pour arriver à faire rire, à structurer son cours, euh, à avoir une attitude positive. Et puis, en fait, j'ai relu l'étude en prenant du recul et euh, euh, en laissant de côté mes émotions aussi et de me poser cette question de, de, de bien-être. Et en tout cas, euh, ça a fait émerger un certain, un certain nombre d'idées chez moi. Donc, ben, trois idées. C'est notamment le bien-être lié au, à l'hybridation des espaces après cette période post-Covid. Je pense que la notion d'espace et de nouveaux espaces d'apprentissage est importante aussi et que cette, peut-être pas cette maîtrise, mais en tout cas tenir compte pour l'enseignant de, de ces espaces d'apprentissage pour le bien-être de l'élève et pour le bien-être de l'enseignant. Euh, le deuxième point que je vais essayer d'aborder hein, dans ce temps relativement court aussi, c'est le bien-être et puis euh, nos élèves euh, en situation de handicap ou à besoin éducatif particulier. Effectivement, il n'y a pas eu de référence au, au, au, au bac pro, mais on a parfois certaines classes de bac pro où on arrive avec des taux, un pourcentage très élevé d'élèves en situation de handicap. Et Quel bien-être bien-être par rapport au collectif, par rapport à la coopération, par rapport à, à leur ressenti. Et le troisième point, ça serait peut-être de voir le, le bien-être et aussi le choix de l'orientation de l'élève. À moi, il me semble que le bien-être correspond à un degré de satisfaction individuelle, mais qui est une frontière assez euh, très fine avec le climat scolaire que l'on retrouve aussi dans les établissements et qui va faire intervenir des dimensions qui sont euh, euh, collectives, la relation entre les élèves, entre les élèves et les enseignants, la relation avec les parents. Donc, je vais peut-être commencer sur ce premier point, moi qui me semble important, mais parce qu'aussi, je le vis au centre de documentation, c'est euh, les nouveaux espaces d'apprentissage. Euh, comment euh, aborder l'espace classe pour le bien-être de l'élève Il est évident, enfin, moi, il me semble que la classe autobus ne fonctionne plus, ou du moins ne va pas fonctionner toute l'année, et d'expliquer aussi à l'élève qu'on va travailler d'une certaine façon. On parlait d'un de l'ouvrage de Audrey sur euh, « Prendre un bon départ avec sa classe ». Il me semble que dès les premières heures de, de, de cours, de séance, il faut annoncer aussi comment on va fonctionner au-delà de, de j'allais dire, de expliquer comment on va structurer son cours, etc. C'est expliquer aussi qu'on va rentrer dans un parcours d'apprentissage. En tout cas, euh, moi, il est évident que je suis obligée de leur expliquer qu'il va y avoir des transitions avec, avec les autres enseignements. Euh, il est évident que quand ils viennent, euh, les élèves qui ont des cours en information documentation, parfois ils me disent, mais pourquoi, pourquoi ces cours-là Donc, il faut bien trouver l'utilité du cours et de faire des transitions aussi avec, euh, avec euh, les autres enseignements. Alors, quand on fonctionne en module, c'est très bien, parce qu'on a, on a ses pairs, on a ses collègues. Donc, il me semble que dès les premières heures aussi, euh, expliquer comment on va fonctionner. Donc, moi, c'est vrai que je leur explique que euh, j'ai une façon de fonctionner. où Je leur dis effectivement, parfois, il peut y avoir du cours magistral pour faire passer un certain nombre de notions, mais surtout, euh, on va décoisonner cet espace classe euh, le travail en îlot, moi, je crois, le travail en groupe et la prise de parole. Euh, alors, je vais prendre un exemple, par exemple, avec les BTS qui travaillent sur… Euh, alors, moi, j'interviens dans un module qui s'appelle M22. Ils vont travailler ils travaillent sur un thème culturel et socio-éducatif. Cette année, c'était pour les premières années, consommer autrement. Et j'aime beaucoup leur dire, ben, voilà, là, vous vous mettez en groupe de quatre, on va essayer de… de, de D'apporter une argumentation sur un des sous-thèmes de consommer autrement. Et ensuite, il va falloir que vous expliquiez au reste du groupe, que chaque groupe, chaque sous-groupe explique au reste du groupe son argumentation, pourquoi ses choix. Et d'expliquer ce fonctionnement très, très rapidement, leur dire qu'il n'y a pas un porte-parole dans le groupe, que chacun va prendre la parole et que chacun va argumenter. Et très Rapidement, essayer de faire comprendre à la classe ce fonctionnement et que ce fonctionnement doit venir un rituel. Quand je leur demande, voilà, là, on va travailler en îlot rapidement qu'on puisse transformer la classe euh, euh, sans qu'il y ait de débordement sans, et de comprendre quel est l'objectif. Euh, ensuite, on parlait des bacs pro. Euh, moi, j'ai le souvenir d'être intervenue, euh, je suis restée 10 ans dans un lycée professionnel, et donc avec des bacs pro, comment on analyse une information et d'avoir des cours où il n'y avait pas le bien-être de l'élève, il n'y avait pas le bien-être de l'enseignement, c'était difficile. Et effectivement, de pouvoir communiquer aussi avec ses pairs, de se dire que peut-être qu'un enseignant de PS, qu'un enseignant à technique a déjà… Euh, euh, toute une expérience sur ces espaces d'apprentissage qui sont autres que l'espace classe. Et je me souviens qu'une enseignante en, en, en, en un aménagement paysager m'avait dit, ben, pour leur faire travailler l'analyse de l'information, peut-être amener sur les ter le terrain et faire une lecture de, de paysage, qui comprennent que le schéma quintilien, il peut, euh, euh, ça peut être une méthode de lecture de, de paysage, mais ça peut être aussi une méthode d'information d'un texte, d'un article de revue, d'un article de presse. Donc, ça, c'est la maîtrise, je pense aussi, de, de, de ces nouveaux espaces d'apprentissage est important. Euh, de pouvoir décloisonner euh, l'unité de lieu, l'unité de temps, ça me semble extrêmement important. Euh, le deuxième point que j'aimerais aborder, euh, ce sont euh, les élèves à besoins éducatifs particuliers. Ben ces élèves à besoin éducatifs particulier, ils ont besoin d'un sentiment d'efficacité personnelle. Ils ont souvent été en décrochage, en grande difficulté. Je prends l'exemple d'une élève qui est actuellement en terminale et en seconde, elle m'a dit ben Voilà, moi je veux m'affranchir, j'arrive en seconde, je veux m'affranchir. Pendant que mes amis étaient le mercredi après-midi ou samedi matin en train de faire une activité culturelle, physique, etc., ben moi j'étais chez l'orthophoniste j'étais chez l'argothérapeute, j'étais chez le psychométricien. Je lui ai dit, mais quelles sont tes attentes par rapport aux enseignements Elle me dit, je voudrais qu'on prenne en compte mes aménagements. Et c'est vrai que euh, mettre en place les règles d'accessibilité universelle, passer par l'audio pour certains euh, euh, écrits, euh, avoir des consignes claires, euh, détaillées, poser la question, le travail coopératif demande à des élèves qui ont compris de réexpliquer à d'autres élèves le travail coopératif et collectif, savoir aussi sa place dans le groupe et que la notion aussi de, de réussite, elle est subjective et que la notion de réussite, c'est peut-être pour certains élèves, c'est tout simplement d'atteindre, d'arriver jusqu'au bac, d'avoir leur diplôme. Et je termine rapidement avec le troisième point, ce que je vois que le temps est important, c'est le choix d'orientation de l'élève aussi qu'il soit aussi je pense que son bien-être aussi c'est son accompagnement à l'orientation on a parfois des élèves qui sont euh, démunis par rapport à ce choix d'orientation on est en plein parcours sup et notamment euh, les résultats sont en train de tomber c'est aussi comment les accompagner voilà je, je m'arrête euh, là sur ce bien-être euh, voilà, on pourra en parler pendant euh, des heures bon merci infiniment euh, à Audrey Murillo Isabelle Lobello euh. Donc voilà, ce webinaire est désormais terminé. Un grand merci pour votre écoute aussi, hein, les participants et pour vos questions. Euh, vous pouvez retrouver sur le site du webinaire quelques références bibliographiques. On a parlé de l'ouvrage d'Audrey qu'on peut citer. Euh, et voilà, vous retrouverez aussi les différents replays euh, des webinaires passés sur, sur la page des webinaires de comprendre ses élèves. Voilà, donc euh, bon, on espère euh, voilà, vous retrouver euh, l'année prochaine pour une autre programmation. Donc là, c'était le, le dernier webinaire de, de l'année. On vous remercie beaucoup pour euh, avoir permis de faire vivre ces webinaires aussi par vos questions. Donc, bonne fin d'année à tous.